Bonjour à tous, euh, on se retrouve avec Étienne euh, Castelin euh, du euh, diocèse de Paris. Euh, salut Étienne. Salut Amaro. Et on va parler aujourd'hui euh, de diffuser sa messe en streaming. Euh, C'est une question que j'ai l'impression que ça fait presque un an euh, qu'on se la pose. Mais est-ce qu'on en a vraiment fait le tour Je ne sais pas. Euh, en tout cas, il y a à mon avis un, une espèce de... Euh, tu sais, des, des poupées russes de questions euh, à se poser, puisque quand on a euh, ouvert une... Une question, il y en a une autre qui se pose et ainsi de suite. Euh, on va déjà se poser la question de savoir bah, pourquoi est-ce qu'on a envie de diffuser sa messe. Euh, sur internet, est-ce que ça a du sens Est-ce qu'on a envie de continuer à diffuser sa messe sur internet euh, après le, le confinement euh, C'est une question qui, qui, qui brûle les lèvres un petit peu de, de pas mal de gens aujourd'hui, puisque on a constaté que les paroissiens ne revenaient pas forcément à la messe. Est-ce que euh, la messe en streaming est en cause euh, pour ça euh, J'en sais rien. Toi, t'en penses quoi C'est quoi ton avis là-dessus, Étienne euh, euh, alors je, je suis très partagé, euh, je trouve que la, la messe en streaming en soi, ça, euh, justement par rapport à ce qu'on disait dans l'épisode précédent, euh, ça permet de garder le lien, ça a permis de garder le lien, ça a permis à beaucoup de personnes de, de, de, de quand même conserver euh, ce minimum de, de nourriture spirituelle euh, dans, dans, leur, dans leur vie. Donc euh, c'est hyper important. Euh, après, ça a soulevé plein de questions sur est-ce qu'on devait y mettre les moyens Est-ce que, je crois un peu en vrac, mais est-ce que toutes les paroisses euh, doivent oui, faire oui, leur messe oui. en même temps oui. Ou euh, est-ce que ce n'est pas plutôt au diocèse de proposer une messe euh, euh, commune Alternique, pour tout le oui. monde Est-ce que, voilà, est que, est que finalement on ne peut pas se contenter du jour du Seigneur parce que c'est vachement sympa euh, il y a, ça a les mille questions Et puis aussi sur les replays est-ce que euh, canoniquement euh, c'est bien de regarder les replays de la messe enfin euh, ah, c'est plein de questions très touchées. Donc, euh, donc diffuser sa messe en streaming euh, c'est vachement bien après je pense qu'on a fait je pense aussi que l'église avec un grand e a fait ce qu'elle pouvait comme elle pouvait avec le, le, le climat d'urgence ouais. Euh, par contre qu'est-ce qu'il qu qu nous faut pour demain qu'est-ce que l'église doit faire demain par rapport à ça je pense que c'est une... une très très vaste question et, et des choses intéressantes en fait, euh... ce... en fait si tu veux, moi, je, je veux dire, euh, mon expérience m'a amené à rencontrer des, des, des, des prêtres et euh, des paroisses qui euh, s'étaient posé la question du streaming avant le, le, le confinement c'est-à-dire que euh, pour eux, en fait, le besoin auquel ils avaient euh, tenté de, de répondre, c'était de dire, mais il y a des gens qui sont isolés dans, euh, euh, dans, dans mon quartier. Il y a des gens qui sont isolés, qui sont des gens de ma paroisse et qui souffrent de solitude. Et en fait, pour ces gens-là, euh, je veux pouvoir les rejoindre chez eux. Et donc, euh, on va mettre en place un système pour pouvoir diffuser la messe en direct pour que ces gens-là puissent se connecter. Et on va pas simplement se contenter de diffuser la messe, mais une fois que la messe est terminée, eh bien, il y aura une petite équipe qui va aller leur donner la communion. Euh, L'idée, c'était vraiment de, euh, comme tu disais tout à l'heure, de conserver du lien. Mais là, si tu veux, le, la messe en streaming était un, une première étape de, de ce lien euh, pour une population qui était vraiment une population bien euh, spécifique, quoi. Hein. C'est-à-dire vraiment euh, soit des personnes âgées qui pouvaient plus se déplacer, soit des personnes qui étaient euh, malades, euh, soit des personnes, enfin, euh, voilà. Euh, euh, mais, mais en tout cas, des, des gens qui étaient isolés. Et donc, euh, la, la, la vocation et de, de ces messes en streaming, c'était de lutter contre l'isolement. Donc effectivement, euh, la, la grosse question à se poser, c'est effectivement de savoir est-ce que euh, c'est notre vocation de le faire euh, Est-ce qu'il y a un pourquoi qui est vraiment euh, fort et qui fait qu'il y a euh, quelqu'un dans la paroisse qui est prêt à se lever euh, pour dire non, il faut absolument qu'on diffuse les messes en, en streaming et que ce n'est pas juste un challenge technique, mais qu'il y a une vraie vision en fait derrière. Hein, je pense que c est, c est, si je résume, c'est un peu ça quoi. Mais pareil, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette démarche-là, il y a aussi des paroisses qui ont le, euh, ouvertement pris position justement pour le fait de, de ne pas faire la messe en streaming, euh, soit parce qu'elles n'en avaient pas envie, il y en a qui ça dérangeait de le faire, il y en a qui ne sentaient pas de le faire. J'en euh, ai eu aussi, ça m'a un peu ça déçu, mais à titre très personnel, qui ont dit « moi je ne veux pas le faire parce que si je le fais ça avec un ordinateur, ça sera dégueulasse, donc, euh, donc je ne le ferai pas. » des questions que... euh, esthétiques Ouais, je sais, bah, si c'est juste l'esthétique qui toi. bloque, euh... moi ça m'arrache. Ouais, je... déjà on trouve des solutions et, euh... et, dans... et, et surtout dans le contexte, dans... moi je me dis, bah, c'est quand même mieux que rien. Enfin, je, je pense, ouais. hein, je me mets un, peu... Moi, je je me mets un ça. peu… moi en vrai je comprends. Non mais je l'entends, en fait je l'entends vraiment et en même temps je sais, je... bah, est-ce qu'il n'y a pas petit truc à tenter, quand même, par, par étape. Enfin, je, ouais. euh, je, je sais que trouver des systèmes D pour faire en sorte que ce soit joli avec peu, ça a été un, un des gros défis. Euh, dans l'accompagnement des, des, des, des paroisses que j'ai eu moi de, euh, pendant le, les, les deux premiers confinements mmh. et, euh, et on sent qu'on est face à des euh, d'un côté on peut avoir une paroisse qui va dire ah, moi, je, vais, je vais acheter une petite régie de caméra je vais me mettre bien et puis euh, faire plein de trucs et ça va être super et ils font plein de trucs et c'est super et d'autres qui vont se dire bah, moi j'ai pas envie de le faire euh, soit parce que euh, alors il y en a que liturgiquement enfin canoniquement ça bloque vraiment on dit, bon bah je... Oui, peut-être. Enfin, je c'est un, un parti pris. Il euh, euh, y en a qui sont bloqués par le matériel. Il y en a qui, qui, ont, qui, ont, qui ont peur de mal faire. Enfin, c'est plein de choses. Donc, tu vois, il y avait aussi dans ce sens-là de se poser les bonnes questions. Sur, à contrario, de se dire j'ai pas envie de le faire et pourquoi est-ce que j'ai pas envie de le faire quoi. Et il y avait quand même des choses, il y avait quand même des choses intéressantes. Okay. Et en fait, ça va être quoi les, les bonnes questions à se poser euh, avant de démarrer C'est-à-dire, c'est -ce euh, quoi la première question C'est la question technique Est-ce que c'est la question euh, euh, éditoriale Est-ce que c'est une question… Enfin, euh, quand je dis éditorial, ça peut faire bizarre parce que ne pas un JT, mais il mais, euh, y a quand même une question de euh, si une paroisse se, se met à proposer la messe, euh, ça va être euh, effectivement pour cibler euh, son, sa paroisse de, de base. Donc, euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour s'adresser de façon particulière, à ses propres paroissiens, euh, alors que la paroisse d'à côté va aussi faire la même chose, mais va, va essayer de s'adresser à ses propres paroissiens aussi, parce que ce n'est pas un concours, hein. l'idée, c'est pas de dire, on fait un maximum de vues et on, on pique les, les vues du voisin, ce n'est pas ça l'enjeu le, en, derrière. Mais du coup, c'est quoi les, les bonnes questions à se poser euh, Notamment sur la question technique. Alors, moi, je ne te cache pas que moi, avant l'image, je, je me suis toujours posé la question du son. Euh... Bien, évidemment euh, je me suis dit, en fait, les, les, les, les églises, qu'elles soient belles, qu'elles soient moches, en, en plus, ça, c'est complètement subjectif comme, comme point de vue, mais de dire, en fait, l'image, euh, je dis, moi, l'image, faire en sorte qu'on comprenne que c'est une messe, ça ne va pas être très compliqué, même si ce n'est pas très beau, ça ne va pas être compliqué de, de, de voir le prêtre qui fait, sa, qui, qui fait son Eucharistie. Enfin, voilà, je me suis dit… Esthétiquement, voyons d'abord comment on peut faire en sorte que, d'un point de vue son, euh, les gens accrochent. Que, euh, parce que si je regarde un prêtre euh, tout pixelisé avec un cadre moche, mais qu'en plus, j'entends rien de ce qu'il est en train de dire, je me dis, bah, finalement, euh, euh, le, je, je, aucun intérêt. Là, pour le coup, ouais, aucun intérêt. Et là, à je suis d'accord que… Euh... T'as l'impression que le son, il a été un peu mis de côté pendant, pendant ces, ces retransmissions de, de live de messe non, ou... non, justement, parce qu'il y a eu beaucoup cette question de dire, est-ce que je peux reprendre le, le, le, le son le de la son, sono, sono C'est là qu'on ouais. qu se à faire des tours de magie avec des sonos parfois on se demande qui a, qui a pensé ça et puis, et puis, euh, puis d'autres, hein. enfin, moi je suis quand même une paroisse qui me dit, ouais ça va, on a un truc avec le protocole Dante et tout, on devrait pouvoir faire des choses, dis, ouais, tu m'étonnes <rire> voilà tout, bah, tout tout numérique euh, équipé euh, full numérique ouais bah ouais, c'est bon bah écoutez euh, euh, vous n'avez pas besoin de moi hein <rire> bonne journée mais euh, mais d'autres qui n'avaient vraiment rien qui ont des vieilles sonos où quand on essayait de brancher un câble dedans on entendait plus le, le bruit de la terre que que euh, que, que, que le son ouais. de la messe donc finalement c'était mieux de mettre la un... terre la terre juste c'est le, le bruit du, oui, de la, la masse hein, ouais, ouais. ouais, c'est ça on ouais. entendait la masse donc ça comme... Et puis pas du tout, pas du tout le, pas, pas, pas, pas du tout le prêtre ou pas assez, enfin incapable de se concentrer. Donc finalement c'était mieux d'avoir la, la caméra qui était pas loin d'une des enceintes de l'église parce que finalement ça faisait un son propre, un peu cristallin, un peu un peu moche, mais au moins on entendait quoi. Donc il y a une vraie question, je pense, autour du son qui pour moi est euh, le truc numéro un. Enfin on est quand même là pour recevoir la parole dans une messe en live. Donc si j'entends pas la parole, si j'entends pas l'homélie. Euh, bah moi, moi je me suis dit il y a un truc à régler là l'image c'est hyper important mais la, la problématique numéro un c'est comment je peux avoir un bon son et à ouais, partir ouais. de là, à partir du moment où je sais comment avoir un bon son comment à partir de là je peux avoir une belle image et vraiment je pars de là ouais. tout à fait je pense, avant d'attaquer un sujet euh, très touchy et un euh, sujet qui fâche un petit peu, euh, je, je me disais aussi la, la question de la pérennité. C'est-à-dire, euh, tu vois, de dire, mais est-ce qu'on est capable de faire une installation qui demain va durer euh, Pas simplement une, une installation où euh, on va euh, mettre les câbles devant le cœur et puis euh, youpla boum. Mais essayer de se dire, mais tiens, est-ce que… Euh, J'ai vu pas mal de, de, de, de paroisses qui disaient, oui, on va acheter du matériel, on va tout brancher en HDMI. Mais attention, HDMI, vous allez être bloqué au niveau des longueurs de câbles. On est dans des grandes Petit églises et, euh, et en fait, ça, ça risque d'être problématique à un moment ou à un autre. C'est-à-dire, tant qu'on est en confinement où vous êtes à 5 mètres du, du, du cœur, il n'y a pas de problème. Ça, ça marche. Mais ouais. euh, le jour où vous allez vouloir hein, euh, réutiliser ce matériel, mais sur des longueurs de câbles plus grandes, ce n'est pas possible. Grosse question pour moi. Euh, de, de si, pas à la... possible, mais il faut investir. <rire> en soi tu peux si tu passes hein, si tu mets un adaptateur pour partir en SDI mais là on parle d'un truc super mais, ben, compliqué. mais euh, c'est compliqué ça, ça, ça, ça, ça demande de passer un, un certain cap mais euh, euh, non je suis d'accord il y a une vraie question technique qui se pose euh, par rapport à ça Donc, euh... la, la pérennité je pense quand même que c'est un, vraiment un enjeu c'est à dire se dire bon euh, ok on veut se lancer dans la messe en streaming mais autant le faire correctement et essayer de, de se poser des, les, les bonnes questions je... Je pense que la question qui est intéressante à poser, et on n'aura pas de réponse tout de suite, c'est d'aller voir les prêtres et dire « mais en fait, demain, on n'est plus confiné, euh, on peut retourner en terrasse et Exactement. faire tout ce qu'on veut. Est-ce que vous continuez à faire la messe en live euh, ?» Je prends l'exemple, à Paris, il y avait quelques paroisses qui faisaient déjà des, des messes en streaming avant ouais. le confinement ou qui au moins filmaient l'Omélie et rediffusaient déjà l'Omélie euh, avant le confinement. Donc, la démarche de mettre sa messe sur YouTube, pour certaines paroisses, elle était déjà actée. Euh, c'était acté. un pas… c'était simple, assez... c'était actée. Euh, donc ces paroisses-là, si elles me disent « demain, euh, on veut investir parce qu'après confinement, euh, on veut continuer parce qu'on l'a toujours fait et qu'on continuera euh, », oui, c'est dans une démarche. Mais si euh, on est face à un curé de paroisse ou un vicaire ou que sais-je qui dit, bah non, euh, une fois que les gens peuvent revenir à la messe ils viennent à la messe et puis ça suffit, s'ils la veulent en live, ils regardent le jour du Seigneur. C'est un point de vue aussi qui se respecte, je pense. Euh, et dans ce cas-là, euh, quid d'investir dans du matériel vidéo pour faire sa messe en live. Est-ce qu'on ne peut pas se contenter de son iPhone et, euh, ou de son smartphone et, euh, et d'essayer de faire quelque chose de propre avec ça Il y a une vraie question et je pense que la, la première réponse, c'est les principaux intéressés qui doivent la donner, en fait. Alors, Étienne, effectivement, euh, je pense que ça, tu as raison. Il faut, faut voir un peu avec les premiers intéressés. Euh, pour moi, la question de la pérennité, elle rime aussi, hein, tu vois, avec une question que toi, tu t'es posée. Euh, tu as, as, as, as fouillé ce sujet-là. Euh, C'est la question de, euh, du droit, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on est sur Internet, on diffuse euh, des choses sur Internet. Il y a de l'image, il y a du son. Donc, ça veut dire qu'on va filmer potentiellement des gens, on va filmer aussi, on va enregistrer aussi du son et de la musique. Euh, typiquement, est-ce qu'on a le droit de filmer euh, les gens comme ça, sans leur autorisation Est-ce qu'il faut demander les autorisations aux gens Et est-ce qu'on a le droit euh, de diffuser n'importe quelle musique et euh, de la diffuser sur Internet Est-ce que ça change quelque chose de diffuser ça sur Internet Ou euh, c'est pareil quand on le fait euh, en live, enfin euh, quand on le fait en mode nominal juste entre nous dans la paroisse Tu as enquêté là-dessus, je crois, Etienne. Ouais, alors c'est plein de choses compliquées. Alors sur les, sur les droits d'image des personnes, euh, euh, oui, en soi, techniquement, il faut demander les droits, mais la messe est quand même un événement public, entre guillemets, donc euh, je veux dire, si on filme un peu de, de loin, euh, qu'on ne fait pas des gros plans sur les gens assis au premier rang, euh, genre, voilà, il n'y a pas de… Y a, là, dans, dans, dans ce cas-là, il n'y a pas trop de, de soucis dans l'immédiat, on va dire. Euh, surtout qu'il n'y a personne dans les églises, donc euh, en soi, le, le curé qui filme pour faire sa messe en live, je ne me pose pas trop la question de son droit à l'image. Euh, euh, par contre, par rapport à la SACEM, c'est une vraie question. Euh, c'est une question qui est revenue euh, parce qu'on me l'a posée plusieurs fois euh, ces derniers mois. Euh, et, euh, et on m'a dit « Ouais, est-ce qu'on doit déclarer une messe en live à la SACEM ?» Et, euh, et j'étais persuadé que non, et, euh, et ce n'est pas si simple. Et c'est vraiment, vraiment pas simple comme sujet Alors du coup, euh... raconte-nous un petit peu là, Comment tu as fait pour mener ton enquête quoi, Parce que ça, ça effectivement, tu es, es dans les méandres De... Alors, de... T as, t as fait... je j'ai essayé d'appeler la SACEM euh, Ils ne savaient pas trop non plus hein, Donc, euh, je n'ai pas poussé plus loin Parce que je me suis dit Si je mets le pied dans un truc un peu touchy On va éviter de voilà, mais euh, non, non, j'ai investigué j'ai euh, cherché des documents donc il y a pas mal de documents qu'on peut retrouver en ligne des accords qui ont été signés entre la SACEM et, euh, et les diocèses donc il faut savoir qu'il euh, y a des accords qui existent entre les diocèses de France et la SACEM euh, pour faire euh, très simple, c'est pas l'église de France, on va dire la conférence des évêques de France, donc c'est pas le national avec la SACEM nationale qui ont passé un accord pour la messe, c'est euh, chaque diocèse au niveau local, parfois même les paroisses euh, qui ont des accords avec la SACEM euh, qui, euh, qui disent qu'on euh, peut chanter ce qu'on veut à la messe euh, sans faire de déclaration, tout va bien. Parce que euh, on, on le rappelle juste, Étienne, c'est un truc qui est important. C'est-à-dire que derrière chaque chant, il y a quelqu'un qui a euh, pris le temps d'écrire ces chants-là. Il euh, y a certaines personnes qui en vivent. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont écrit les paroles, ils ont écrit le, mmh. le, la musique. Et, euh, et donc, du coup, bah, forcément, derrière euh, tout ça, il y a euh, toute une législation euh, pour permettre ah bah, de protéger les auteurs. C'est ça, euh, ça, ça sème euh, euh, euh, je Jean-Claude Janda, Glorious, euh, toi-même, tu sais, euh, voilà, c'est protégé, c'est leur boulot, c'est des artistes. Euh. Euh, ça, ça se respecte aussi. Les accords faits avec la SACEM, c'est quasiment tous les mêmes. Hein. C'est des gros copier-coller dans tous les sens. Dans tous les documents que j'ai pu voir, je n'ai pas vu de, de, de grosses différences. J'ai pas trouvé, ou alors c'était bien caché, je n'ai pas trouvé de, caché, pas trouvé de, de, de diocèse qui avait vraiment d'accords très différents. Ces accords font que, techniquement, on peut chanter ce qu'on veut à la messe, euh, sans déclarer sa messe, parce que déclarer toutes les messes qui se passent dans un diocèse, à, va t'amuser à, les... enfin, à les compter, à compter tous les chants qu'il y a dedans, euh, fin, ce serait, ce serait, voilà, ce, ce, autant pour les diocèses que pour la SACEM, ce serait imbuvable à faire. Par contre, chose qui est très simple à faire, c'est de compter le nombre de funérailles et de mariages qu'on a euh, dans nos diocèses, puisqu'il y a des registres et qu'on sait exactement combien il y en a. Donc, en fait, la SACEM a un accord avec les diocèses, dont le barème est, euh, est fixé sur le nombre de mariages et de funérailles qui ont été faites dans le diocèse. En gros, hein, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ils disent, ah, vous avez eu 17 mariages, 8 enterrements, on fout ça dans le barème. Ben, en gros, euh, et ben, ah si, les, con les concerts aussi, les concerts qui sont faits dans la paroisse sont, sont, sont les concerts spirituels et sacrés, qui si sont comptés là-dedans. Demain, tu organises et, un euh... concert, co comment ça se passe Parce qu'en gros, si tu veux, les, les, les, voilà, je suis, je suis de, membre d'une EAP, j'organise un, un concert, ou alors je veux diffuser ma messe en streaming, je veux être dans les clous, c'est qu -ce quoi la réponse qu Qu'est-ce qu que je dois faire euh, si tu organises un concert, tu dois le déclarer à la SACEM euh, euh, sauf si c'est un concert d'orgue et spirituel là, un peu, euh, bon, ouais, ça rentre dans ce barème là de dire, la SACEM euh, à un moment ils disent, ah vous avez eu tant de mariages, tant de trucs et tant de, concert, euh, tant de décès, enfin tant de funérailles et tant de concerts d'orgue euh, et ben dans le barème, ça fait que vous nous devez tant, voilà. Et ce qui fait que bah, les très gros diocèses, qui ont beaucoup de mariages et beaucoup de funérailles, et ben, euh, ils auront peut-être une note plus grande que les petits diocèses qui ont euh, euh, pas beaucoup de mariages. Voilà, j'en sais rien. Je veux dire, vraiment, ça, ça dépend vraiment de, de, de ce barème-là. En gros, si on fait euh, très simple. Sauf que ces accords dedans, euh, ils ne sont pas très jeunes, hein, ces accords, hein, on va le dire. Euh, la dernière mise à jour qui a été faite, elle a juste été faite pour passer de francs en euros, mais... Euh, enfin, en tout cas, la dernière mise à jour que j'ai trouvée a juste été faite pour passer de francs en euros, mais ça dit bien que ces accords excluent noir sur blanc euh, la radiodiffusion et la télédiffusion. Alors là, on est dans un problème, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, le numérique, on considère que c'est de la radiodiffusion et de la télédiffusion J'ai demandé quand même à des, à des juristes, hein, et... Euh, et... <rire> C'est compliqué, en même temps, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, le fait de diffuser ces messes en live, euh, techniquement, devrait faire l'objet d'une déclaration. Après, là, on a de la chance, c'est que pendant les confinements, la SACEM a mis tout ça entre parenthèses, a dit, voilà, c'est le confinement, euh, on ils, les en ont, a... ils ont un peu... Voilà, il y, y a une bienveillance. D'ailleurs, vous pouvez trouver ça chouette. sur le site de la, sur le site de la SACM, Vous pouvez trouver de, de dire, voilà, même ils ont suspendu pas mal de droits euh, pour, que, euh, pour que les gens qui avaient des choses à payer puissent les payer plus tard. Euh, euh, donc, voilà, il y a une vraie bienveillance qui s'est mise en place par rapport à ça. Donc, on va dire que là, pendant le confinement, il n'y a pas de problème. Faites vos lives comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Euh, ouais. par, par contre, demain, <rire> s'il n'y a plus de confinement... Il y a une vraie question, c'est-à-dire que ce, euh, ça ne veut, euh, veut pas dire qu'on sera dans l'inégalité, c'est pas sûr, mais euh, il y a une vraie faille de dire techniquement ces messes vu ce qui a été signé et c'est des accords tacites qui se renouvellent tout seuls tous les ans, vu ce qui a été signé, techniquement euh, faire la messe en live. Euh, c'est pas c'est censé faire l'objet bon. d'une déclaration ouais. c'est pas, pas bon, après euh, il voilà, y a un travail de de, euh, de mise à, fin, de toute façon c'est des accords qui vont demander de vraies mises à jour puisqu'ils dépendent d'une époque où internet n'était pas le cœur de notre vie ouais, bien sûr. Et, euh, donc il y a un vrai une vraie mise à jour du, du truc à faire mais c'est comme euh, le fait que Adopi soit complètement dépassé, que la chronologie des médias s'est complètement dépassée, on rentre dans ce truc là de dire bah, il faut, faut mettre ces choses là un peu dans, dans leur contexte, dans, les remettre un peu dans leur on a un vrai travail à faire là-dessus. Comment ça va se passer J'en ai aucune idée. Euh, mais mais euh, techniquement, euh, donc faire votre mess en live, je envie de dire, c'est pas trop un problème. Par contre, laisser le replay accessible, ça peut poser question. Interne. Ok. Et en fait, et ça, on le rappelle aussi, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, dans toutes les vidéos que vous pouvez proposer sur Internet, euh, l'important, c'est aussi de s'assurer que vous ayez tous les droits de ce que vous diffusez, okay. images euh, et musique. Euh, pour ça, dans la première vidéo, on vous proposait des euh, banques d'images qui étaient gratuites sur lesquelles vous pouvez euh, piocher des photos ou des vidéos que vous allez pouvoir utiliser dans vos montages sans problème, sans avoir de problème de, de droit. Euh, c'est pareil pour les musiques. Vous pouvez pas utiliser n'importe quelle musique mmh. et la mettre comme ça. Euh, sinon, c'est tout simple. En fait, euh, le premier risque, en fait, c'est pas forcément un risque d'amende ou, ou de prison, mais c'est que votre vidéo, elle va être sucrée. Euh, YouTube va dire, vous n'avez pas le droit de la mettre. Bah et, euh, mmh. et elle va être euh, supprimée. C'est euh, ce qui peut être assez. Euh, Facebook euh, aussi d'ailleurs. Hein. Facebook aussi. Facebook c'est euh... pire que tout, je crois, ouais. euh, si, si je dis pas de bêtises, parce que nous, Facebook, on l'avait fait une fois avec, avec la paroisse, on avait voulu faire un, un, petit, un petit montage. C'était euh, la journée de l'amitié euh, sur Facebook et on avait repris la musique qu'ils avaient fait, on avait fait un, un montage similaire avec leur truc et en fait ils nous ont striké la vidéo, striké, ils l'ont dégagé, mais tout de suite. Et en fait, ça peut être un peu énervant quand vous avez passé ouais. du temps à euh, tourner, à faire du montage, et qu'au moment où vous mettez la, la vidéo parce que vous avez une musique qui ne va pas, elle est, elle est refusée, euh, bah, ça vous demande du travail supplémentaire euh, de post-production pour, euh, pour être au clair avec tout ça. Euh, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Étienne, ou est-ce qu'on peut conclure cette vidéo en proposant des petits outils euh, sympas si demain on veut se mettre euh, au streaming de, euh, dans sa paroisse euh, non, juste pour clôturer sur la partie euh, SACEM, parce que là, on va très vite. C'est un sujet qui, est, qui, qui ouvre beaucoup de questions. Voilà, je pense que c'est important de le dire, qui est très complexe. Que, euh, là, voilà, on l'a résumé en trois minutes, mais euh, ça mériterait qu'on s'y penche pendant des heures et qu'on en parle pendant des heures. Euh, euh, mais voilà. Et euh, petite chose, en fait, il ouais, n'y a pas que la SACEM. Il hein, euh, y a d'autres euh, organismes de gestion de droits collectifs, euh, euh, que ce soit l'aspect d'IDAM, le CECLI, tout ça, euh, c'est la même chose pour tout le monde en fait, enfin voilà, il ne faut pas se dire « Ah mais moi je ne suis pas la SACM, donc euh, je m'en fous non. » non, non, ils ont tous leurs spécificités, ils couvrent tous des choses et euh, il faut faire attention avec euh, tous les accords, voilà. Euh, nous on a eu des paroles, on nous dit « on s'en fout, on est au CECLI », Bah ouais, mais le CECLI c'est les, les, les impressions euh, papier dis où, dis où des partitions. C peu... ouais, ouais. Le CECLI c'est comme la SACM, mais pour les impressions papier de partitions, en gros, hein, pour faire très simple, hein, ouais. je, je... Mais euh, donc, ça veut dire qu'en soi, quand vous imprimez vos livrets de messe et vos livrets de partition, il n'y a pas de problème, c'est couvert entre guillemets par le séclier et les accords que vous avez avec et pas le fait que vous chantiez ces trucs-là. Donc, voilà. euh, là, on revient chez la SACM, la spdi toutes ces choses-là. Donc, euh, euh, donc, voilà, il faut faire, il faut faire attention. Il euh, y a une bienveillance qui s'est mise en place euh, et euh, le monde change, donc il euh, y, y a des choses à surveiller. Mais, il y a, voilà, euh, et... Il y a une latence, il y, un, y a un petit, y a un temps d'ajustement, quoi. C'est ça. Et euh, écoute, pour terminer, Étienne, euh, peut-être deux, deux outils qui peuvent être vraiment euh, indispensables pour, pour démarrer sa messe, un ou deux outils qui, qui si, si on veut diffuser en streaming. Euh, ben peut-être parler d'obs. Bah ouais, on en a euh, beaucoup parlé. Allez. Moi, j'ai découvert obs avec le, le, le confinement. Ouais. Euh, C'est quoi obs? Bah OBS, en fait, c'est... Comment on peut dire ça simplement c c'est une petite régie vidéo, un logiciel dans les vidéo. Pouvoir, hein, ouais, c ça, ouais. voilà, c'est un logiciel PC pour pouvoir pour pouvoir faire du pour pouvoir faire son streaming depuis son ordinateur. Euh, donc en soi, qu'est-ce que qu'est-ce que ça change par rapport à juste brancher sa webcam et se mettre en direct C'est que on peut faire du montage en direct, on peut euh, on peut intégrer des éléments visuels, on peut switcher en, entre plusieurs caméras. Enfin, si, si je veux faire un multicaméra avec trois webcams sur BS, je peux le possible. faire. Euh, voilà euh, si euh, je si j'ai euh, trois caméras avec euh, une carte des, des cartes d'acquisition bah, je fais ça avec trois caméras et des cartes d'acquisition enfin voilà on peut faire on peut faire son, on peut gérer son live on peut on peut ajouter des éléments visuels on peut intégrer des chats en direct comme sur twitch ou des choses comme ça enfin c'est vraiment c'est gratuit et c'est gratuit on peut faire une ouais. énorme voilà faut le dire et on important. peut faire une énorme... avec c'est peut-être le ce truc que tu utilises solide. actuellement d'ailleurs hein. actuellement je suis dessus regarde ça va être très moche mais euh, voilà euh... ah bah non il n'y a plus, Ça marche pardon. Bon. <rire> c'est pas grave. Mais euh, actuellement, moi, je, je, je t'envoie euh, du signal directement par, euh, par OBS. Ah. Et par exemple, typiquement, je suis un peu trop pâle, là, mais j'ai un peu retouché ma colorimétrie euh, directement sur OBS et pas sur la caméra, par exemple. Eh bien, écoute, c'est très bien, euh, Etienne. Je ne sais pas si tu on, si on veux parler d'autres de, de, choses, mais je pense qu'effectivement, OBS, c'est vraiment le premier outil euh, qui va vous permettre, mmh. en fait, de gérer votre… En, en plus, tu l'as… Euh, euh, OBS va vous permettre aussi de gérer la qualité de vidéo que vous allez mettre sur Internet. C'est-à-dire que je sais qu'il y en a pas mal qui utilisent la 4G pour euh, uploader leurs leur, leur vidéos en streaming. Euh, OBS va vous permettre de dire, ben, en fait, la qualité de vidéo que je vais mettre sur Internet va être suffisamment euh, compressé pour euh, permettre de ne pas utiliser toutes les données de votre 4G euh, comme ça, en une seule messe. Et ça, c'est quand, mmh. euh, quand même important. Et moi, ce que je conseille aux gens, alors déjà, toi, là, ta vidéo découverte, elle était très bien là-dessus. Euh, mais vraiment, OBS, faut, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut se perdre dedans pendant une demi-heure et... Et vous allez voir qu'en fait, c'est hyper simple à gérer. Quoi. Effectivement. Faut juste, ouais. Il y a un petit tuto qu'on peut vous mettre en, en description mmh. si vous voulez aller voir un petit tuto que j'avais fait à l'époque du premier confinement pour découvrir OBS. Merci, Étienne, pour toutes ces précisions. Et puis, Merci euh, à toi. Bah écoute, on se retrouve très bientôt pour parler d'un autre sujet qui nous passionne sur la communication et l'église. À très bientôt.